What's up, gens de l'éternel, j'espère que vous avez été ce de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, petite vidéo très très très très très très spéciale, parce que, oui, madames et messieurs, encore une fois, bordel de merde, j'ai essayé de crafter des blazes, et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passer ensuite que je vous ai parlé de qu'est-ce qui c'est euh... vous allez voir on est en train d'en vendre un ils viennent juste d'être mis donc vous allez voir vous allez voir peut-être qu'on a, a eu un légendaire peut-être qu'on a eu un épique vous allez voir en tout cas euh, juste avant que la vidéo commence je voulais vous dire que j'ai fait le plus gros concours que j'ai jamais fait sur mon Discord Skyblock donc ce que j'aimerais vraiment les amis c'est que vous vous inscrivez sur mon Discord Skyblock vous vous régistrez vous invitez vos amis pour avoir le plus plus plus de gens possible participer au giveaway et deviner ce qu'on fait gagner les amis et eh bien oui vous l'avez vu derrière moi cet Underman, Underdragon plutôt, niveau 87 avec euh, comme item. Il a un, euh, un, un, un Iron Claw qui donne des crits de damage et des crits de chance en plus. Donc avant que je le giveaway, bien sûr, vous allez avoir des vidéos comparaison. Est-ce que c'est mieux d'utiliser une Midas avec ou bien sûr une Aspect of the Dragon maxi. Ainsi de suite, je vais faire vraiment une vidéo. Je vais faire vraiment plein de vidéos avant qu'on le giveaway. Donc on va faire le giveaway. Il aura lieu dans une semaine. Alors que vous, vous regardez cette vidéo-là. Et euh, pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne Et tout ça, je vous réserve Un petit tutoriel que vous pouvez suivre Tout de suite après ce message, mais ça me ferait Excessivement plaisir que vous euh, Partagez avec vos amis, que la communauté Skyblock française grandisse, c'est vraiment un, un giveaway pour vous Ma communauté, et puis j'espère vraiment que vous allez pouvoir La partager avec vos amis, et puis qu'on puisse faire Découvrir notre Discord à plein de gens, Le Discord est vraiment stylé. il y a plein de Il y a plein de trucs euh, sur le Discord que vous pouvez faire et tout Et puis aussi, je voulais remercier La personne, à grâce à ça que c'est possible, c'est Dark New, donc euh, vous pouvez le remercier si vous le voyez sur le Discord. Il est maintenant iFriends, donc il a la grade iFriends. Car euh, il nous a donné justement ce magnifique dragon à faire euh, giveaway. Moi je vais l'utiliser pour faire quelques vidéos, l'exploiter pour des clics, vous voyez. Mais c'est vraiment, il va vraiment partir en giveaway. Malheureusement, il y a aussi d'autres items qu'il nous a donné. Donc je vais vous montrer vite fait les autres items qu'il nous a donné. Donc des items comme ça, mais ces items là on va les faire gagner dans les lives. Donc lorsque je fais des lives, parfois on va lancer des giveaways durant le live à des gens qui sont connectés. Et puis euh, voilà, en espérant que vous soyez là que vous passez dire le coucou durant les lives, vous pouvez plusieurs autres items. Donc voilà, je vous laisse sur le petit tutoriel et ensuite, je vous laisse sur mon craftage de Blaze voir si ça a bien tourné ou pas. À tout de suite yep. Donc comme je vous dis, je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment ça marche. Donc c'est plutôt simple, vous allez dans « Vérification ». Donc vous allez commencer par la première vérification, vous allez devoir mettre que vous n'êtes pas un bot, donc « KBG euh, », comme ça. Donc là, vous avez ensuite des channels qui s'ouvrent, donc « Annonce » pour voir euh, tout ça. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment euh, la vérification. Donc, pour se vérifier, vous allez ici et là, vous faites la commande H euh, Verify et votre pseudo. Par exemple, moi, mon pseudo c'est Icons. Donc, j'ai fait H Verify Icons et là, ça me dit, par exemple, Your social doesn't seem too much the one expected. Make sure to set. Donc là, je fais, je prends ce petit numéro là. Voilà. Je vais dans mes vais à mes infos juste ici. Je vais dans euh, euh, C'est dans quoi déjà Ah, oh, j'ai oublié C'est social media, pardon. Voilà. Désolé, je suis un peu perdu. Et là, vous voyez, ici, je copie-colle mon truc, je mets ça. Vous devez mettre ça. Et lorsque vous allez ici et vous faites « hash verify icons », et là, boum! You have been successfully verified as icons. Et là, vous pouvez avoir accès à tout le Discord. Et ensuite, vous pouvez appuyer ici. Vous pouvez aller dans le giveaway ici. Appuyer, faire le petit boum ici. Et vous pouvez gagner l'Under Dragon Pet qu'on fait gagner. Le Pet, il est niveau 87. J'avais oublié de préciser aussi. Mais euh, voilà, maintenant, euh, c'est précisé par Monsieur Toxique. Donc voilà! Si vous euh, voulez rejoindre le Discord, c'est plutôt facile et vous avez plein de trucs intéressants sur le Discord, comme les packs de textures qu'on utilise, les modes qu'on utilise, les sites utiles, les staff pour voir qui pour pas vous arnaquer des arnaqueurs connus. Donc si vous avez, euh, fait attention à, à ces gens-là. Et on a aussi euh, un endroit pour partager des photos, partager des, enfin, plein... il y a plein de trucs pour sur le Discord pour vous aider. Il peut être vraiment, vachement cool pour vous. Donc je vous y attends et bonne chance à tous pour le concours. Je sens que je vais le regretter, de ouf quoi. On met pas de... Ok, monsieur a oublié ses pattes. <rire> euh, non, c'est pas. 58. 58. 42 millions, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ok, ça va faire mal. Et un F. Un F. Non, je pour l'atteindre, hein? Ok, on va déposer ça. Je bug ou ça se passe On a 350 millions, donc c'est pas si mal, on n'a pas trop perdu. Par exemple, si on le craft, si on le réussit, attends, je vais aller prendre une pet luck. Non, mais ça marche euh... pas. Euh, tu peux, tu peux fermer ta gueule des fois Non, j'ai pas envie. Ok, j'ai pris une pet lock. Oh, ça me donne combien de pet luck 45. Donc j'imagine c'est 45%. Si on le réussit, ok. Écoute ça, dis-moi, si tu es prêt, tu m'écoutes Ouais. Vas-y. Si je le réussis, le pet, il se vend à... Euh, Blaze Pet, il se vend 70 millions. Ok Pardon. Sauf que si je le rate, il vaut 2 millions. <rire> ah. Et j'ai payé 42 millions. Donc, euh, soit on fait 30 millions de profit, ou soit on n'a rien du tout et on est des grosses merdes. T'es prêt Vas-y. J'instaure le pet. Ah, la magie gabaraburabudebi En épique encore. Encore en ah. épique, putain. Encore en épique, putain. Ça veut dire putain. que ça coûte 2 millions. Ouais. Fais chier. Est-ce que tu veux aller tuer quelqu'un Oui, j'ai envie de me tuer, gros. Mais non, mais pas toi, tu es quelqu'un. 50 millions, vas-y, j'en reprends un. Quoi Mais non, arrête Tu t'en bats les couilles, t'es riche. Ouais. Tu sais que ça fait. C'est le quatrième pet que je craft et je l'ai toujours pas, putain. C'est le quatrième blesse pet que tu craftes Ouais. Ouais, j'ai pas de chance du tout mec. Mais... Là si je l'ai pas par exemple Après, je vais me suicider. Euh, la, vie, hein. la vie ça fait mal mais on tâche pas là. Par exemple, ah, attends ah, je pourrais peut-être le mettre au marché. Ça coûte combien au ah, ouais, marché Ah mais c'est 64 On va la, zéro, la, la même chose. Euh... Tu t'as pas débloqué le craft hein. Je le savais. T'es prêt 3, 2, 1. Et encore du tout, putain Allez, je me suis suicide gros, à chaque fois, c'est le cinquième que je craft, Cinq fois c'est des épiques gros, je rigole même pas. Ça fait 5 que je craft, cinq fois des épiques. ok. J'en ai fait deux en fait, Nico... euh, Nathan. Non. Eh ouais ouais, c'est deux les deux des fucking épiques gros. Là si on veut l'upgrade, ça coûte 64 blaze road pour le upgrade et 400 000, mais pour cinq jours. Et c'est rentable, le ah, hein bah non, faut Bah non, c'est comme si tu recraftais un en soi! Ah ouais. Si il y a une flèche, ah, ça, faut pas cool, l'avoir. Est-ce que si je tire une flèche sur la ferry ça marche? Ah, j'ai envie de me suicider vraiment.